Peut-être si vous avez envie de vous présenter, de dire un peu d'où vous venez déjà en attendant euh, d'autres connexions. Donc moi c'est Cécile Pacoré, je, euh, je travaille pour l'association la, Autonabi qui est en train de créer un Human Lab à Lyon. Et moi je m'appelle Charlie, je suis euh, salarié et directeur de l'association My Human Kit euh, qui anime un Human Lab à Rennes, dont je vais vous parler juste après, donc je dis pas plus. Je vais enchaîner, je m'appelle Justine Verlet, je suis chargée de mission à l'Espace Collab de l'ADAPI 69, qui est un espace de coworking et de Living Lab. Oui, bonjour, Donc, je suis Moussa Fabaïs, je suis enseignant euh, enseignant en usinage, et euh, on a découvert un peu votre, enfin, ce que vous faisiez euh, avec une collègue, et euh, on voulait savoir si c'était possible de créer des, des espèces de partenariats, parce que nous, on est dans le domaine de l'usinage, de la fabrication de, de pièces, donc voilà, donc, si c'était possible de, de faire travailler nos élèves euh, avec de, certains de vos projets. Super, ben je pourrais vous parler d'un de, de mes projets là, à ce sujet-là. Voilà. Cette présentation a lieu dans le cadre d'une semaine de la créativité euh, organisée par le Collab à l'ADAPI euh, 69, euh, qui se situe à Lyon 7. Et qui a un, le CoLab est un espace Living Lab qui euh, euh, accueille tout type de projet euh, autour du handicap et qui souhaite avoir une discussion transversale avec les différents acteurs et les membres de l'ADAPI, euh, autant le staff que les personnes accueillies par cette association pour le handicap mental. Euh, et donc durant cette semaine, on a présenté euh, de l'impression 3D, de différentes techniques de Fab Lab et numérique pour montrer que c'est possible de faire du numérique et de, de permettre la créativité des personnes en situation de handicap grâce aux ordinateurs et aux nouveaux logiciels qui sont aujourd'hui quand même très accessibles pour leur permettre beaucoup de choses. Et donc, mon association a fédéré plusieurs associations euh, pour euh, ben, exprimer un peu ce concept d'outils euh, numérique et de Fab Lab pour le handicap euh, qui est, euh, dont l'idée a un peu été créée par le, le Fab Lab euh, en tout cas en France, euh, My Human Kids, euh, et qui a proposé donc, cette, cette nomination Human Lab et réseau euh, qui, a, qui commence à essaimer son réseau et dont on fait partie euh, dans un programme dessai Donc je te laisse la parole, Ok, je vais euh, partager mon écran. Si c'est possible. Okay. ok, tout le monde voit bien Ok, et vous m'entendez bien aussi Au oh, top euh... Donc, My and Kit que je vais vous présenter. Euh, D'abord, je vais quand même remercier du coup la 69 et l'Espace Collab pour la semaine qui est organisée. C'est vraiment une super initiative. Je regardais encore le programme là, avant, de, avant de démarrer ce, ce petit temps d'échange et euh, ce que vous avez contacté avec Otonabi est vraiment super. C'est euh, riche pour nous aussi de voir qu'il y a des choses comme ça qui se passent sur. Le territoire. Donc, euh, voilà, je vais essayer de vous présenter ma Human Kit, un peu ce que c'est que l'association, le concept plus particulier de Human Lab, euh, essayer de rentrer un peu dans des exemples concrets avec un peu de photos, de vidéos, euh, et puis parler un peu du concept dessai de Human Lab, de cette, cette politique de duplication, de transmission de connaissances autour de, autour de ce concept. Euh, N'hésitez pas, je si on fait des questions à la fin, je déroule ou on, on prend les questions au fur et à mesure euh, comme, tu, comme tu préfères, si tu veux que ce soit interactif. Hein. Bah, je, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à me couper ou à mettre un petit message. Euh, je répondrai avec plaisir. Euh, toc. Alors, euh, donc l'association en fait, elle est, euh, elle est née en 2014 et elle est née de la rencontre entre une personne handicapée qui était Nicolas Huchet, qui a été amputée euh, lors d'un accident du travail, et du milieu en fait de des Fab Labs, de la fabrication numérique et notamment de l'imprimante 3D puisqu'en fait il a découvert cette machine et s'est dit euh, euh, est-ce que c'est possible est-ce que je pourrais m'imprimer une main avec euh, donc en fait il est allé à la rencontre des premiers Fab Labs à Rennes et il s'est euh, intéressé à cette question il a commencé à chercher il, il a trouvé une, une écoute qui était attentive et une, une créativité qui était naturelle autour de la question de son son handicap et du coup il y a euh, dans toute cette phase là il y a eu une phase de, de communication, de renommée de, et d'acceptation de son propre handicap pour lui, il vous le raconterait mieux que moi mais c'est comme ça qu'il le raconte et puis un changement de regard aussi des gens autour de lui sur son propre handicap et c'est vraiment ce, euh, ce cette première rencontre, cette première opportunité qui a fait naître les premières germes de l'association My Human Kit en se disant finalement ce que Nico a vécu à l'époque dans la rencontre entre le handicap et la fabrication numérique, est-ce qu'on ne peut pas le, le mettre en œuvre dans un espace qui soit dédié et en fait dupliquer cette expérience-là à tout type de personnes et euh, tout type de handicap Et euh, c'est à ce sujet-là qu'on a ouvert en, en, en 2016 un Fab Lab dédié à la coopération entre les personnes, c'est vraiment le, entre les humains, c'est vraiment le, le cœur, c'est euh, faire se rencontrer les gens, donc euh, human. et puis pour fabriquer des aides techniques, des objets qui vont faciliter, améliorer, euh, rendre plus simple le quotidien de personnes en situation de handicap. <coughs> voilà, c'est le, le human kit, c'est vraiment se fabriquer des, des objets pour soi et, euh, et avec les autres. On est, euh, est hébergé à Rennes depuis, euh, du coup, depuis 2016 dans un établissement en travail social qui s'appelle Ascoria, qui est une grosse école, un gros centre de formation. Donc pour nous, on est très en proximité avec cette question du, du social, du handicap euh, et des solidarités. Et tout ce qui est réalisé dans l'association, c'est aussi une, une valeur forte et une pierre angulaire, et documenté. C'est-à-dire que quand on vient dans l'association, qu'on fait quelque chose, on fait quelque chose pour soi, mais on fait quelque chose aussi pour le bien commun, pour l'intérêt général, parce qu'on le partage, on le documente, à la manière d'une recette de cuisine, c'est l'équivalent de... de on, est, on essaye de créer une plateforme de documentation qui soit l'équivalent d'un marmiton, dans lequel on puisse retrouver euh, n'importe quelle recette et qu'on puisse la refaire. Euh... Voilà, donc l'association, le, le, elle est vraiment centrée autour de ces valeurs, du faire ensemble, de la fabrication, de la créativité et du partage de connaissances. Euh, on, est, on est une équipe de sept de personnes, euh, voilà, il y a le, les différents profils, on, il y a une partie un peu développement, stratégie pour essayer... Euh, à la fois de trouver des partenaires, des financements et puis une partie technique avec ce qu'on appelle des femmes managers. Donc en gros, ce sont des euh, des coordinateurs de projets de fabrication ou de projets de médiation autour du numérique et des euh, et de la fabrication numérique. Et euh, mais finalement, cette équipe, elle n'est qu'un petit bout de l'ensemble des personnes qui travaillent sur les projets euh, euh, du projet d'aide technique, puisqu'on a un réseau de bénévoles qui est très dense, euh, euh, qui constitue le, le, le fort et le, et le les vraies compétences des équipes projets. Euh, David qui est là pour cette visio pourrait le confirmer, c'est qu'on essaye à chaque fois de fédérer une petite équipe de bénévoles, de salariés autour d'un projet et d'agréger aussi des partenaires qui donnent un peu de leur temps et de leurs compétences pour faire se réaliser les objets. Et on a Lucie en bas qui est femme manager pédagogique, c'est une petite dénomination particulière puisque c'est en fait refaire le rôle d'un femme manager mais dans des espaces éducatifs extérieurs de l'association, c'est-à-dire qu'on intervient dans des collèges, dans des établissements médico-sociaux, parfois dans des écoles primaires pour en fait reprendre le même principe, faire ensemble autour d'un projet d'une personne en situation de handicap mais dans des espaces qui sont tierces. Euh, voilà sur la partie équipe en gros on a trois objectifs que je répète un petit peu mais euh, qui sont importants euh, il s'agit de révéler valoriser et partager donc c'est le concept d'handicap monde qu'on a euh, un peu démocratisé on peut le dire comme ça vraiment redonner du pouvoir d'agir et créer un espace où les personnes handicapées peuvent faire par elles mêmes et faire avec d'autres euh, la notion de fabrication, c'est l'objet de l'association, c'est de fabriquer des, des, des aides techniques. Donc là, c'est vraiment le faire ensemble. Et puis la partie promotion, bah, c'est ce que je fais là. C'est euh, euh, euh, partager le modèle, faire en sorte que ça s'essaie, que ça se duplique, que, que ça inspire des pratiques euh, à la fois dans des associations qui travaillent depuis très longtemps sur la question de, euh, des personnes handicapées comme la DAPEI, euh, et que ça puisse être à un moment un petit peu inspirant et euh, avant nous et après nous. Quoi. Donc, avec des espaces comme le collab, que ces questions-là, sont déjà investis, euh, les questions d'innovation, du numérique et des nouveaux usages sont déjà investis par les associations donc c'est pour nous très intéressant de tisser des partenariats. Euh, quelques éléments un peu, euh, peu d'évaluation de, de, de, de la structure euh, on a en fait une vingtaine de porteurs de projet qui sont qui, qui, le porteur de projet c'est la personne en situation de handicap si, si, moi c'est le vocable que je vais utiliser c'est à dire qu'une fois qu'elle passe la porte du lab euh, en fait elle n'est plus personne en situation de handicap mais elle est ou porteuse d'un projet et du coup c'est vraiment la, la, euh, la casquette qu'on lui donne et la casquette qu'elle prend donc, on a une vingtaine de porteurs de projets qui, qui fréquentent l'association par an. Euh, euh, quand on a fait une étude en 2019 pour essayer de, de comprendre un petit peu euh, l'impact social qu'on avait, en fait, on a 100%, 100 des personnes qui ont validé le fait que le parcours au sein de My Human Kit ait eu un impact positif en termes de, de rencontres, d'apprentissage, de sociabilisation, avec euh, une part, enfin, 100% des personnes aussi qui recommandaient recommandé en fait, le, le, le lab. Finalement, on communique assez peu. Euh, auprès des publics directs puisqu'il y a beaucoup de bouche à oreille et les gens viennent parce qu'ils ont entendu parler de l'association ils ont entendu parler de, de quelqu'un qui s'est fait un projet et on a ces éléments de, de, de statistiques aussi 75% de personnes qui ont développé ou acquis des nouvelles compétences donc c'est presque en fait un plus cette question de l'acquisition de la compétence il y a les profils de personnes, de porteurs de projets sont assez différents. Il y a des gens qui connaissent déjà très, très bien la technique, très, très bien les nouvelles techno et qui viennent les mettre à profit de leurs projets et de la communauté. Et il y a aussi beaucoup de gens qui découvrent et, et du coup qui, qui, apprennent, qui apprennent par le biais de My Kit. Mais si on prend l'exemple de David qui est là aujourd'hui, David il est arrivé avec ses propres compétences, puisqu'il avait déjà un parcours professionnel et qu'il a mis à profit des projets et qu'il a essayé de croiser avec les techniques qu'on retrouve dans les Fab Labs. Euh, voilà. Je suis clair jusque là Ok, <rire> c'est jamais facile en visio de se rendre compte si, si on est clair. Tous ces porteurs de projets dont tu parles sont à Rennes À Rennes ou à l'entour pour beaucoup euh, et après on travaille aussi un petit peu en distance avec des porteurs de projets qui sont un petit peu plus loin jusqu'à la Normandie, on a des adhérents qui ont été, qui ont été aussi à Paris euh, voilà. Mais dans l'ensemble, le, le, le, le gros de la communauté de porteurs de projets est quand même plutôt local. Quoi. Il y avait d'autres questions Non, pas d'autres okay. questions. N'hésitez pas. Ok. Bon, ben j'enchaîne. Euh, donc, je l'ai dit, le Human Lab, euh, c'est l'espace dans lequel on travaille prioritairement. Euh, J'ai remis ces mots-là parce qu'ils sont importants. C'est vraiment euh, finalement la fabrication euh, de l'aide technique de l'objet. Elle est aussi un support à la sociabilité, à l'entraide, à la créativité, à la créativité pardon, et puis aux apprentissages. Euh, en termes de chiffres, il y a une 30, 35 aides techniques qui sont imaginées et, et fabriquées en 2020, par exemple. Euh, vous voyez un petit décalage avec le nombre de porteurs de projet, c'est-à-dire qu'en fait un porteur de projet n'a pas forcément un objet que, du coup le, le, le parcours au sein de My Human Kit, il déclenche une envie de fabrication aussi et des idées pour soi ou pour les autres et du coup une même personne peut avoir 2, 3, 4, 5, 6 projets euh, voilà, mais on est à peu près sur ce ratio-là et l'ensemble de ces travaux-là sont documentés en open source sur le wiki je pense que je peux peut-être même vous montrer euh... Là voilà, c'est l'espace le, de documentation, je vous montre rapidement, mais euh, voilà, c'est vraiment sur le mode d'un Wikipédia. Hein. C'est vraiment le, le type de support qu'on a utilisé pour mettre en valeur. Et en fait, on va retrouver euh, l'ensemble des projets qui ont été prototypés, qu'on peut accéder plus facilement avec une barre de recherche qui se retrouve ici. Mais euh, sinon, voilà, c'est l'ensemble des projets qu'on a réalisés et, et en fait, on documente euh, aussi le pas à pas, les étapes, les choses qui ont marché, les choses qui ont moins bien marché. On essaye vraiment de, euh, de... à la fois de raconter la technique, mais de raconter l'histoire aussi qui est avec euh, voilà, C'est pour vous montrer un peu toutes ces, toutes ces documentations. Donc, et sur cette documentation, il y a des contributeurs. Ça veut dire qu'on essaye de, aussi de, euh, de faire en sorte que les personnes qui participent à la vie de l'association soient aussi contributrices sur les outils de documentation pour que en fait, la question de l'open source, du partage, de la libre accessibilité des connaissances soit aussi une, une valeur qu'on essaie d'infuser et de, et de diffuser. Euh, voilà quelques exemples très rapidement de, de, de, de projets avant de passer à un exemple plus concret. Vous voyez que les thématiques elles sont très larges. Euh, vous voyez ici sur le, une, une, une cinquième roue en fait qui est adaptée sur un fauteuil roulant. Donc ça c'est vraiment une, un dispositif de lier vraiment à de la mobilité pour faciliter les déplacements. Euh, on fait ça en récupérant avec une association euh, locale des batteries et des moteurs de vélos électriques qui sont hors d'usage. Euh, et du coup, que nous, on réemploie pour faire des dispositifs de mobilité. Euh, vous avez des choses qui vont avoir plutôt avec la question du jeu, de l'accessibilité de, de son propre environnement. Sur l'espace le, en haut, où en fait, on voit Jonathan, dont on va découvrir le parcours ensuite, qui, à partir de son fauteuil, arrive à contrôler un, un, un jeu vidéo. Donc là, on va être vraiment plutôt sur euh, euh, comment dire, presque du hack en fait, des systèmes de communication des fauteuils, donc euh, vraiment des choses très euh, euh, autour de la programmation, du soft. Euh, en bas, vous avez une petite, un petit guide stylet, en fait pour quelqu'un qui utilise une tablette de communication et qui avait euh, en fait, des, des difficultés de motricité fine. C'est vraiment un stylé qui va permettre de guider en fait, le bras et de faciliter l'usage de cette tablette. Euh, et puis à droite, Bastien qui, va, qui avait besoin d'un exosquelette pour faciliter une préhension et la pince pour saisir un objet. Et là, en l'occurrence, signer des documents. Ce qu'on voit sur l'image. Donc euh, voilà, c'était plutôt pour exprimer le fait que, en fait, les thématiques, sont, euh, les thématiques sont larges et qu'elles sont euh, définies par les besoins des personnes qui arrivent et qui l'expriment, et le cahier des charges qu'elles sont en mesure de faire ou qu'on est en mesure de faire avec elles, et qu'après, la limite euh, de réalisation, elle tient aux compétences des salariés, de la communauté, des partenaires et du temps aussi, quoi. On a déjà été sollicité, je sais pas, pour des projets d'exosquelettes, de jambes complets, etc. Euh, avec la, la force des bénévoles et de l'équipe et des partenaires, on pourrait y arriver, mais ça nous mettrait 10 ans et on ne travaillerait que sur ce projet-là. Donc, euh, on essaye aussi d'avoir une pluralité d'idées, de, euh, de projets et puis de répondre à un maximum de demandes, et elles sont nombreuses. Quoi. Okay. Euh, alors c'est normalement, je vais voir si je partage bien l'audio, ouais, je voulais vous montrer, euh, en fait Jonathan Menir, il a rencontré l'association en 2018, il a suivi à l'époque un parcours d'initiation à la fabrication numérique qui était euh, intégré à une action expérimentale avec un partenaire qui est l'AGFIP, je pense que certains d'entre vous la connaissent, euh, donc on avait mis en place avec l'AGFIP des ateliers pour les demandeurs d'emploi en situation de, de handicap. Et en fait, euh, j'en attends à rencontrer l'association comme ça. Et ensuite, il y a eu tout un parcours de porteurs de projet. Aujourd'hui, les euh, membres du bureau est très investi euh, dans la gouvernance aussi et la vie de l'association. Donc, euh, j'ai une petite vidéo qui dure trois minutes. Euh, euh, J'espère qu'elle va bien passer. Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Ménir, j'ai 35 ans, j'habite sur Rennes. Je veux pouvoir rejouer aux jeux vidéo et piloter des voitures de course. Avec l'évolution de ma maladie, j'étais un peu désespéré parce que je n'avais plus la force ni la dextérité pour tenir une manette dans mes mains. Avec les quelques contacts que j'ai sur Rennes, j'ai entendu parler de l'association My Human Kit et de son Human Lab. J'ai bien aimé le principe de s'impliquer sur son handicap et d'être vraiment acteur de son projet. Et avec eux, ben, j'ai pu participer à un parcours de formation via la GFIP et Carrefour, ce qui m'a permis d'avoir des connaissances en impression 3D. En deux semaines, j'ai pu modéliser mon contacteur à faible pression et l'imprimer. Sachant que ces contacteurs dans le commerce coûtent quasiment 100 euros et qu'avec le lab, nous avons pu les faire à moins de 5 euros. L'idée de rejouer aux jeux vidéo est réapparue. On a travaillé sur un projet Basica qui peut être utilisé pour faire des tests sur des euh, contacteurs qui permettent par la suite de contrôler son environnement ou dans mon cas de pouvoir rejouer aux jeux vidéo. Nous avons pu donc présenter ce système au festival de jeux vidéo, le Stunfest ce qui a permis d'expliquer comment cela fonctionnait. C'est vrai que dans le handicap, on reste souvent fixé sur notre handicap et on ne voit pas les perspectives qu'on peut avoir. J'ai pu participer à une conférence, parler de mon projet, de l'utilité de My One Kit, qui m'a permis de reprendre énormément confiance en moi. J'ai décidé de monter une association, quelque chose de ciblé vraiment sur la domotique, les jeux vidéo, la fabrication numérique et l'informatique. L'idée serait aussi d'avoir un blog, une chaîne YouTube et partager des vidéos de ces tutos. Je m'appelle Jonathan Ménir, j'ai 35 ans et j'ai des projets. Euh, voilà, sur la sur la petite présentation de Jonathan et puis le, je trouve que enfin, c'est une petite vidéo hein, c'est une vidéo maison qu'on a réalisé euh, euh, en interne mais du coup qui est sympa et puis qui donne, voilà, qui donne un petit peu à voir le, le, comment dit, les ambitions qu'on se fixe avec My Human Kit c'est à la fois le, la fabrication de quelque chose mais en même temps le euh, la, la reprise de confiance, ou euh, le, le, en fait, parler de soi, parler de son propre handicap et puis faire de, faire de ce handicap-là une source de créativité, de rencontre autour de, autour de soi. Quoi. Juste pour euh, peut-être apporter un, un tout petit peu de précision euh, techniquement si ça intéresse, mais pour se rendre compte en fait, parce que du coup euh, Jonathan parle dans la vidéo du contacteur faible pression, euh, C est, c est, ça a été une équipe projet de deux salariés, deux bénévoles. Euh, en fait, en gros, il y a quatre blocs de travail qui étaient la conception, la modélisation, le montage et la documentation. Euh, donc finalement, quand il dit « ça ne nous a coûté que 5 euros », et effectivement, le coût matière n'était que de 5 euros, mais derrière, il y a du temps de travail, il y a des personnes qui ont bossé bénévolement, aux euh, salariés. Par contre, elles ont bossé vraiment avec Jonathan euh, dans un souci d'apprentissage, de, de transmission, de rencontre, de créativité, ce que j'ai déjà beaucoup dit. Mais c'est bien ces enjeux-là qui font qu'aujourd'hui, on a une association d'intérêt général, qu'on cherche des financements partenariaux pour pouvoir permettre à une personne en situation de handicap, un porteur de projet, d'avoir accès à l'objet, et en ayant accès à l'objet, euh, euh, voilà, avoir un impact très positif sur sa vie et sur son parcours. Euh, si, si, si on ne faisait que de l'aide technique pas chère, on serait un, un laboratoire low-cost, et ce n'est pas du tout l'enjeu. Euh, je voulais faire peut-être un petit focus aussi sur, sur des jeunes euh, euh, autistes qu'on accueille euh, depuis maintenant plusieurs années, parce que je... Je crois connaître que l'adapa travaille quand même beaucoup sur la question du handicap mental, donc c'est intéressant aussi de voir les liens que nous on a pu faire là-dessus. Euh, en fait, on a rencontré il y a trois ans, par des connaissances communes, un éducateur qui était dans un institut médico-éducatif à, à côté de Rennes, à Poligné, et qui nous a dit finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas venir avec les jeunes dans le Fab Lab autour de un peu de trois paris, c'est de les faire venir dans un lieu qui est tierce, qui est nouveau, qui n'est ni un lieu d'accompagnement, qui est ni un lieu de soins, qui est ni un lieu prévu pour les activités liées au handicap, euh, qui est un lieu de rencontre, et euh, de faire le pari que cet espace de fabrication, il peut permettre aux jeunes en question d'exprimer leur, leur singularité euh, et, et leur originalité. Et du euh, coup on a commencé à faire des ateliers tous les jeudis matins avec euh, des petits groupes de jeunes, vraiment sur des ratios d'accompagnement euh, de un pour un quoi c'est-à-dire qu'il y a un éducateur un femme manager chez nous et pour pour un deux trois jeunes max et euh, voilà donc on, on a vraiment vu l'impact le, le, positif que ça pouvait avoir sur les sur Steven Matteo et Johan là par exemple que j'ai mis en photo qui était euh, euh, voilà, comment comment ils peuvent à travers les idées très originales qu'ils ont venir faire usage de la fabrication numérique sans pour autant fabriquer un objet ils vont pas se trouver une aide technique, mais par contre, on voit Mathéo, qui est très fan de construction et de grandes architectures, là qui avait fabriqué une géode, et du coup, on, il extirpait aussi cette, cette idée architecturale de sa tête, il l'imprimait, du coup, il y a quelque chose de physique derrière qui peut ramener sur l'établissement, en famille, euh, euh, et du coup euh, euh, voilà s'apaiser aussi de ça ou alors euh, être en grande colère et détruire l'objet parce qu'en fait euh, euh, il voulait passer à autre chose mais peu importe, c'est juste que la fabrication numérique à un moment elle permet cette expression là et euh, elle permet de détruire, elle permet de fabriquer, elle permet de regarder Yuan euh, uh, par exemple, là qu'on voit en photo, il, quand il arrivait dans le fab, dans le Human Lab, il venait, il prenait un ordi et puis il, regardait, il, il la route du retour, comment ça allait se passer, est-ce qu'il y avait des bouchons, est-ce qu'il y avait des travaux, et après il racontait à, son, à ses éducs et à ses collègues d'établissement comment allait se passer la route du retour. Donc, il y avait quelque chose qui se passait, puis vu qu'il y avait d'autres gens qui étaient là dans le lab, euh, du coup ils étaient aussi en, en, en rencontre et en, et, en, et en interaction avec des gens qui avaient, euh, avaient d'autres types de handicaps, soit des retraités qui étaient venus là pour filer un coup de main, soit des salariés, plein de gens. Euh, et on est allé aussi euh, sur un peu une solution technique, là, pour le coup, euh, pour l'établissement, puisque du coup, ils cherchaient une solution pour faciliter le euh, pour des jeunes qui sont dans des appartements qui sont... Euh, un peu en dedans et en dehors de l'établissement pour faciliter l'appel si jamais il y a un souci. Et en fait, on a créé avec l'éducateur et à partir du de cahier des charges des jeunes, une petite application qui permet aux jeunes de, de, de se choisir avec la petite icône, le dessin, de choisir l'éducateur qui veut alerter et de choisir simplement s'il veut faire passer un appel ou passer un SMS. C'est une application qu'on peut installer sur un téléphone, qui est très simple d'usage. En fait, les dessins, les têtes qu'on voit, ont eux-mêmes été réalisés par Julie, qui est une jeune de l'IME qui vient régulièrement au Fab Lab aussi. Donc voilà, c'était aussi un chouette projet que je voulais vous montrer. Et ces deux, euh, ces deux éléments sont aussi documentés sur le wiki que je vous ai montré tout à l'heure que vous pouvez retrouver à la fois l'application techniquement et puis toutes les, euh, tout ce qui est proposé dans le cadre des ateliers avec les jeunes est documenté. Euh, Delphine et Johan, les femmes managers, à chaque fin de séance, euh, écrivent sur le wiki ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, les photos, les schémas, etc. Donc euh, c'est aussi réutilisable et transposable ailleurs en France. Et c'est un vrai intérêt on, quand on discute avec les équipes euh, éducatives, elles font vraiment le constat d'éléments de, euh, de, de progrès clinique aussi, de, de prise de confiance. Euh, et d'amélioration pour, pour les jeunes. Voilà sur la partie euh, un peu des activités, de ce qu'on fait à My Human Kit et du Human Lab. Euh, J'avais juste une, je crois deux dernières slides. C'était pour vous montrer le, le, le réseau actuel des Human Labs. avez une carte qui n'est pas la plus belle carte du monde, mais on, on en fera une mieux la prochaine fois. Euh, on voit qu'il y, y a un réseau d'une dizaine de structures euh, qui est tissé en France. Euh, il, il y a un projet aussi avec. Euh, et avec le Sénégal, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est le projet Human Lab Africa, qui est un projet un peu plus spécifique, qui est né en 2019 pour acheminer du matériel là-bas pour qu'ils puissent aussi équiper leur Fab Lab. En tout cas, en France, on a des structures qui sont labellisées ou en cours de labellisation. Et en fait, à chaque fois, nous, notre enjeu et ce qu'on pousse un peu, c'est que ce soit des lieux ou des espaces qui soient accessibles euh, accessible dans le sens accessible, euh, comme on, avoir une grande porte, des toilettes accessibles, pas d'escalier, etc., mais qui soit euh, accessible, euh, qui soient des espaces de fabrication où on est prêt à accueillir des personnes en situation de handicap. cest à que, Du coup, ça ne se décrète pas non plus. Il euh, y a beaucoup de Fab Labs qui sont des espaces, euh, entre guillemets, presque un peu geeks, où en fait on vient, on utilise une machine, on repart, euh, un, un, un Human Lab, ou des espaces dans lesquels on veut faire des activités. Euh, de type Human Lab, il faut travailler cette, cette accessibilité des personnes pour ne pas avoir peur de franchir la porte. Euh, des lieux de rencontre, bien sûr, euh, et de mixité. C'est-à-dire que du ce n'est pas des lieux que pour les personnes en vie, c'est euh, des lieux où se rencontrent différents types de publics. Et euh, des projets, bien sûr, où on, où on documente euh, et on, on, on explique ce qu'on fait et on partage dans le bien commun ce qu'on fait. Euh, voilà nous, on a vraiment... Euh, c'est le, le, le cahier des charges, en gros, pour commencer à discuter sur l'ouverture d'un Human Lab. Nous, notre, notre ambition, c'est qu'il euh, y ait le plus de Human Lab possible ou d'espace comme ça, parce que ça permet de toucher un maximum de personnes euh, et de, de personnes handicapées qui vont pouvoir devenir porteurs de projets. Euh, nous ça nous permet de faire de plus en plus de collaborations avec des espaces pour le coup la autonabi euh, des journées comme ça nous euh, on apprend des choses on découvre des choses euh, euh, quand, je, quand on fait des points réguliers avec cécile euh, sur le projet euh, moi j'apprends aussi beaucoup de choses et l'équipe apprend aussi beaucoup de choses donc euh, les collaborations sont intéressantes pour ça il s'agit pas juste d'un truc euh, on fait une maison mère à rennes et puis euh, on fait des petits c'est on essaie vraiment de, de, de collaborer et puis euh, bah, voilà plus on a d'initiatives comme ça plus on pourra sensibiliser euh, à la cause qu'on défend, c'est-à-dire au pouvoir d'agir des, des, des personnes en situation de handicap. Euh, voilà, et puis euh, c'est juste ce que je disais à l'instant, c'est euh, accompagnement et apprentissage, on essaye vraiment de croiser, euh, de croiser les regards euh, entre, les structures, euh, enfin, entre notre structure et les structures qu'on accompagne pour essayer de leur faire devenir euh, euh, euh, faire partie prenante de la communauté des Human Labs. Voilà pour ma part, j'espère que j'ai été clair et que c'est intéressant intéressant voilà. est-ce qu'il y a déjà des questions oui Charlie oui, bon, Bonjour Charlie du coup j'avais euh, une question euh, au-delà de la création de Human Labs un peu sur le, sur le même système que le vôtre est-ce que vous avez aussi une vocation un peu de contacter pourquoi pas tous les Fab Labs qui existent en France et leur proposer en fait d'avoir un peu une une petite activité sur le Human Lab, c'est pas faire vraiment un Human labs mais avoir quelques projets, pourquoi pas, au sein des Fab Labs. Complètement. complètement. Alors nous, on, on a déjà travaillé avec des Fab Labs qui n'avaient pas forcément envie de dédier leur activité euh, voilà, aux aides techniques ou handicap mais qui avait envie de faire un ou deux projets sur lesquels on avait euh, travaillé ensemble euh, on a, a quelqu'un de l'équipe qui fait partie du groupe de travail sur l'accessibilité des Fab Labs au sein du réseau français euh, dont Cécile est partie prenante aussi je crois euh, il voilà, y a l'enjeu de créer des structures qui vont être dédiées, ça c'est sûr et puis après il y a effectivement l'enjeu de rendre de manière générale les Fab Labs plus accessibles ok merci je ne sais pas si ça répond à ta question, Charles. Oui, c'était ça, merci. Est-ce qu'il y a une autre question Alors, je vais euh, vous présenter euh, ce qui se passe à Autonabi. J'arrête mon partage aussi. Donc... Euh, on... Autonabis a démarré en, septembre, en janvier 2021, euh, j'ai été rapidement rejoint par euh, Raphaël et euh, Jonathan et de, de nombreux membres, aujourd'hui on est à peu près euh, 8 à 10 actifs euh, en réunion des membres et on rencontre euh, régulièrement sur nos, des réunions d'information qu'on fait euh, euh, toutes les deux semaines euh, différents membres. Euh, donc moi-même je, je viens de l'enseignement et de la recherche en robotique et j'ai fait de la neuroscience. j'ai toujours fait des, de l'enseignement par projet euh, dans des écoles type ingénieur et donc chercher à faire des enseignements de pédagogie nouvelle et j'ai souhaité euh, créer un Human Lab euh, donc euh, depuis assez longtemps j'ai ce projet de ramener la recherche euh, sur le terrain euh, pour les, les, les thérapeutes et les personnes, euh, les patients, les personnes en situation de handicap et je me posais plein de questions de comment on peut faire. Et donc, ce, dans ma recherche pour monter ce projet, j'ai rencontré donc, My Human Kid, qui m'a expliqué, qui m'a montré son modèle économique, et euh, ça m'a donné envie de me lancer, parce que j'ai vu que, pour moi aussi, c'était possible. Euh, donc pour vous donner tout de suite une idée de, de ce qu'on propose déjà à l'ADAPI, enfin, avec Autonabi, ça fait euh, depuis avril qu'on travaille sur ce projet avec euh, Justine Verlet ici présente, euh, pour proposer ben, des, des ateliers numériques accessibles à tous et aux membres de l'ADAPI qui sont donc des, euh, des personnes en situation de handicap mental. Et donc on, avec l'aide d'autres associations qui font du numérique, eh ben, on les a... Euh, on leur a présenté des outils pour euh, créer par eux-mêmes un... différents différents éléments. Donc euh, ici vous avez du... un atelier de stop motion organisé par euh, Dino Boom. Et donc vous avez ici un petit exemple de, de création euh, par ces deux jeunes filles. Donc le stop motion c'est on bouge un tout petit peu un personnage, on prend une photo, puis on bouge encore le personnage, on prend une photo. Et ça permet d'exprimer ce qu'elles n'arrivent peut-être pas à exprimer avec leurs mots et aussi clairement, euh, de se raconter une histoire et d'expérimenter différents effets spéciaux. Euh, voilà, donc ça, ça a très, très bien marché. On a, on a une diversité de, de, de créations euh, sur, cette, euh, sur cet atelier-là. Euh, un autre atelier, donc assez ambitieux aussi, de euh, initier à la programmation sans ordinateur. Donc, de découvrir comment euh, une image est faite avec des pixels. Euh, ensuite, de comprendre comment fonctionne un, un, du tri euh, en étant soi-même trié. Et euh, comme pourrait le faire un algorithme d'ordinateur. Puis ensuite, de euh, la navigation sur, par trajectoire et essayer de, euh, de donner un message à quelqu'un d'autre pour qu'il retrace la bonne trajectoire qu'on avait pensée au début. Et donc, ils ont aussi euh, fait de l'assemblage de ce petit robot. Donc, un atelier autour de la robotique. Donc, c'est possible. Euh, Pépasson nous a proposé donc, une, une exploration du monde sonore avec euh, du super matériel prêté par euh, la compagnie... Euh, je ne sais plus, tu sais ce nom Non. Euh, je mettrai leur logo là, comme il faut. Euh, C'est euh, donc, donc enregistré dans la rue des, des éléments sonores et euh, été euh, ben, initié à cette sensibilité de différents éléments, différents matériaux, le son qu'ils peuvent avoir et comment on peut aller chercher le, le son. Ensuite, on a enregistré euh, leur, leur ressenti euh, et comment ils décrivent cette expérience avec leurs propres mots. Et ensuite, on a mis ces, ces sons sur une, une carte qui est accessible en ligne par tout le monde. Je mettrai également le lien. Euh, ensuite, on a proposé d'apprendre de à dessiner en 3D avec un logiciel fa vraiment facile d'accès, CAN, euh, qui est gratuit pour tout le monde. Euh, donc, on, a, on les a initiés. Donc, ici, vous voyez une personne en situation de handicap et un petit euh, livret euh, qui lui permet de ne pas, pas suivre les instructions euh, et de prendre en main lui-même euh, l'élément de, de dessin 3D on a été vraiment surpris de constater à quel point pour eux c'était facile la vision 3D, alors que c'est plutôt quelque chose qui est difficile d'appréhension au départ, et ça a semblé assez évident pour eux, en tout cas il n'y a pas eu de, du tout de, de, de difficulté de passer du 2D au 3D. Et donc ils ont fait un, un, des petits objets qu'on a pu ensuite imprimer avec l'imprimante 3D, donc ils ont découvert la construction fil par fil euh, d'un objet qu'ils avaient dessiné eux-mêmes. Euh, vous avez ici euh, euh, Marie-Christine euh, qui a fait sa clé verte. Ici, vous voyez les, les productions, euh, quatre clés qui représentent ce que c'est pour eux euh, l'autonomie, ce qui est important d'ouvrir euh, pour eux euh, avec euh, les éléments qu'ils ont pu dessiner en 3D. Euh, on les a également euh, initiés à, euh, à ce que c'était que le handicap visuel, euh, et donc de fermer les yeux pour découvrir des choses avec le sens du toucher. Des étudiants aussi de l'ESME sont venus présenter leur, euh, leur projet euh, d'aide technique pour le handicap visuel. Donc ici vous voyez Angèle qui est la femme manageuse euh, du TactiLab, J'en profite pour faire une transition. Donc, on est en partenariat avec le Tactilab ici à Lyon. Euh, le Tactilab est à, à Villeurbanne et euh, situé dans la Maison des Initiatives et de l'engagement du troc et de l'échange. C'est une grande maison qui a pour volonté de rendre tous ces ateliers donc, sportifs, créatifs euh, et bien-être accessibles à tous. Et ils ont un Fab Lab qui était déjà euh, dans cette, dans cette pensée-là et qui, permet, euh, qui avait une spécialité sur le handicap visuel et qui a toujours une, qui, cette expertise pour le handicap visuel. Donc on vient renforcer l'équipe pour permettre des permanences euh, donc plutôt dédiées au handicap euh, du mercredi toute la journée, vendredi toute la journée, mercredi et jeudi le soir. Donc vous avez quatre, euh, quatre créneaux sur quatre jours. Vous pouvez venir nous rencontrer, nous parler de vos projets euh, dans cet espace FabLam, découvrir les machines euh, et euh, bah, commencer à créer euh, avec euh, ces outils numériques. Je vais vous donner aussi un exemple d'un des porteurs de projets qu'on suit actuellement. Donc euh, Youssef qui a eu un accident à 16 ans qui est miplégique et pour lui le jeu vidéo c'était extrêmement important. Euh, il s'est rendu compte qu a, que toutes les manettes de jeu enfin euh, la manette de jeu de PlayStation était utilisable à une main et que les solutions euh, utilisées aujourd'hui ne lui permettait pas de faire euh, tout ce qu'il souhaitait, euh, en tout cas avec la PlayStation, qu'elles étaient euh, euh, difficiles d'utilisation. Donc, il a décidé de créer sa propre manette à une main. Il a travaillé longtemps seul et il, il a découvert que vraiment très récemment les Fab Labs. Et qu'est-ce que peut faire un Fab Lab comme les Human Labs euh, pour Youssef ben, C'est déjà de lui apprendre à utiliser un Fab Lab et toutes les différentes ressources euh, tant de partage euh, open source que euh, d'être formé à des machines, que de rencontrer des bénévoles, des experts, des makers qui peuvent euh, ben, le faire avancer sur son projet. On peut aussi le mettre en relation avec euh, des entreprises. Euh, donc, je l'ai présenté par exemple à LDLC, qui pourrait être intéressé d'être un investisseur pour lui, mais également de le faire grandir sur son projet entrepreneurial. Euh, je l'ai également fait rencontrer des écoles euh, technique pour qu'il challenge les étudiants sur leur développement ou que les étudiants fassent des projets avec lui sur les différents points où il est en blocage actuellement. Et donc le but c'est que Youssef gagne en confiance en lui, se sent plein de ressources pour pouvoir faire ses propres projets et peut-être investisse un incubateur, un emploi ou un diplôme plus tard en ayant gagné cette expérience de rencontres avec les Human Labs. Donc, je vais vous parler euh, maintenant de trois projets avec des écoles, dans euh, deux projets avec des écoles. Donc, euh, cette année, on a fait donc, euh, de l'enseignement par projet à l'école ESME euh, Sudria, qui est une école d'ingénieurs. Les ingénieurs de première année ont, ont, ont imaginé des aides techniques pour les malvoyants et ont, sont allés jusqu'à prototyper euh, leurs solution et faire un démonstrateur. Donc cette année, il y avait une, euh, en particulier un groupe qui a fait une scannette, euh, donc un élément qui scanne des codes barres euh, sur des, euh, des produits de supermarché et qui permettent de lire ce qu'il y a sur les étiquettes pour les personnes malvoyantes. Donc on a enregistré le rapport d'un des étudiants de, de cette équipe et on va le mettre en ligne sur notre site web pour que cette, cette réflexion d'étudiants, d'ingénieurs sur la méthodologie de travail et comment ils ont travaillé en équipe euh, puisse être transmise euh, à tout type de personnes et également puisse faire comprendre à des personnes en situation de handicap comment on développe leurs propres aides techniques. Donc un deuxième projet qui va intéresser Mustapha un projet réalisé avec le lycée technique de Bourgoin-Jailleux, où on essaye de fédérer des étudiants de, de mode, de maintenance industrielle, d'électricité, d'usinage, pour réaliser des éléments chauffants pour des fauteuils roulants. Donc, toute l'équipe pédagogique a été réunie autour de la table parce que c'est un projet multidisciplinaire donc, de faire un élément chauffant qui a une fixation pratique, mais en même temps qui est pas cher et qui est esthétique. Euh, bah C'est un projet multidisciplinaire, simple mais complexe. Et euh, l'enjeu pour, pour cet établissement est de réaliser le premier projet transversal euh, entre les, les enseignants et les étudiants euh, pour réaliser ces éléments chauffants. Et donc, l'association va venir euh, leur faire une commande euh, d'un tutoriel pour expliquer comment faire ça en Fab Lab et venir avec des membres en fauteuil roulant pour confronter les étudiants à la réalité terrain, leur proposer de prendre les mesures directement sur leur fauteuil roulant et d'écouter leurs besoins spécifiques afin que les, les prototypes soient vraiment co-construits euh, sur des besoins qui sont, euh, qui sont réels de personnes en fauteuil roulant. Euh, sur des hackathons, nous sommes aussi intervenus et on a eu euh, de, de beaux succès cette année. donc On a rencontré Youssef euh, J'ai rencontré Youssef sur un hackathon et euh, je l'ai aidé à, à, à remplir les, ben, les différents livrables de, de, de, qui sont demandés dans un hackathon, faire une vidéo de démonstration, faire sa présentation de pitch, euh, trouver euh, des, des personnes sur euh, le site du hackathon qui pourraient être intéressantes de faire une équipe avec lui. Et euh, bon, Youssef, je vous, en, je vous invite à aller voir euh, également son travail. Euh, voilà, Il, est, il a, il a un, une personnalité vraiment attachante et, euh, et énormément de compétences. Il a remporté deux prix à ce hackathon. Euh, ensuite, euh, au Hacking F de Lyon, j'ai rencontré un kinésithérapeute qui avait euh, une envie de faire une application connectée pour des, euh, des patients euh, qui permet de, aux patients de verbaliser leurs besoins et donc d'avoir de, de, euh, différentes questions et recueil de ces informations pour pouvoir comprendre euh, ce qu'eux-mêmes avaient besoin et ce qui était prioritaire d'exprimer euh, à leurs soignants lors d'un prochain rendez-vous. Donc ce, ce projet startup start-up a gagné un hackathon, ensuite a été sélectionné à Lyon Startup, a fini finaliste et va continuer en projet entrepreneurial euh, avec le reste de l'équipe et euh, souhaitera certainement donner des projets en collaboration avec l'association Autonavi. Voilà, vous rappelez les différents partenaires, donc euh, le My Human Kit, euh, donc, qui, qui est une grande inspiration euh, pour nous, euh, le TactiLab, euh, où on pourra avoir des rendez-vous euh, au Fab Lab euh, pour écouter vos projets, vos envies, vos questions, vos envies d'aider, euh, on est suivi par un incubateur Alter Incube pour pérenniser le modèle économique de notre association. On gravite également dans la sphère de quatre euh, associations et tiers-lieux euh, où on rencontre énormément de, de personnes qui accompagnent euh, notre projet, le remettent en question, apportent du réseau. Euh... Différentes écoles qui euh, souhaitent également euh, démarrer des projets l'année prochaine d'enseignement par projet. Euh, L'ADAPI avec qui on souhaite euh, pérenniser le partenariat et continuer à faire des interventions, euh, euh, soit d'initiation, soit de rencontre avec les étudiants. On a aussi un rôle de fédérer euh, les Fab Labs régionaux qui seront très intéressés, qu'on les aide à développer le réseau euh, santé qui, qui, est, qui est compliqué à, à comprendre. Il euh, est aussi à rencontrer. Donc, si euh, on peut euh, venir nos forces pour fédérer ce réseau et être, euh, avoir des solutions Fab Lab proches euh, de chaque personne et d'avoir également une toolbox euh, pour, euh, pour les Fab Lab afin d'accueillir les personnes en situation de handicap et leur permettre de faire leurs projets. Voilà, Je vous ai montré différents projets qu'on faisait. J'espère que ça vous a inspiré pour nous rejoindre euh, donc à Rennes ou euh, à Lyon et au Human Lab le plus proche de chez vous, voire d'en créer de nouveaux. Euh, en tout cas, c'est un énorme plaisir et les retours sont extrêmement gratifiants euh, de, de voir qu'ils sont, de, que le faire par soi-même apporte énormément de... Euh, de savoir-être et de, de, de bien-être euh, ben aux personnes en situation de handicap, mais à tous les bénévoles et, euh, et accompagnants euh, qui, euh, qui sont témoins de ces projets. Donc euh, je vous invite à devenir bénévole, à porter vos compétences, euh, pour venir faire ensemble et s'amuser ensemble, euh, participer aux, aux, aux différents événements qu'on organise, il y a différents hackathons euh, locaux et nationaux auxquels vous pouvez également participer et venir euh, euh, aider assister, être porteur de projet euh, utilisateur expert euh, mettre en question les, les, les choses qui ont été euh, euh, qui sont proposées euh, <coughs> par les études transversales euh, et nous recherchons ici des partenaires euh, que ce soit des écoles techniques et supérieures, euh, des entreprises qui veulent développer leur politique handicap et des établissements médico-sociaux qui aimeraient aussi euh, bah, accueillir des ateliers d'initiation, qui voient qu'ils ont des porteurs de projets, des, des, euh, des personnes très créatives euh, qui aimeraient exprimer leur créativité d'une autre manière ou développer leurs propres aides techniques, et ben on peut se déplacer ou les inviter au Fab Lab le plus proche et les accompagner sur le long terme. Donc voilà, on espère que euh, toutes tout, tout les, les personnes qu'on fédère euh, autour de, de ce projet euh, pour le handicap euh, gagnent en, et que changent leur vision tant d'eux-mêmes que, que du handicap et de la société et de la manière dont on peut accueillir la différence. Et euh, que le, comme le disait en introduction Charlie, ben, quand on rentre dans cet espace d'accueil, le, le handicap pourrait disparaître. Voilà. N'hésitez pas à venir en septembre au Fab Lab de la Miette ou prendre rendez-vous avec nous entre temps. Bravo, Cécile. Si vous avez des questions, je vais peut-être rester là. Est-ce que vous avez des questions sur nos deux présentations Moussa, est-ce que tu as des questions plus précises sur euh, le, le projet avec le lycée de bourgoin jailleux Est-ce que toi, tu es localisé euh, en région Rhône-Alpes Alors, je suis, euh, je suis surpris, parce que je, alors ça fait, ça fait pas mal de temps que je suis arrêté, c'est peut-être pour ça, mais je suis de, je de l'établissement Jean-Claude Aubry. Donc, euh, quand est-ce que <rire> tu est <rire> Quand est-ce que c'est négo... enfin, quand est-ce que vous avez rencontré les équipes Quand est voilà, ça... je suis la semaine, la semaine. dernière. Donc effectivement, c'est très récent. On travaille sur ce projet avec euh, Marie-Christine Sokol euh, depuis, depuis plusieurs mois. Marie-Christine. Euh, c'est elle elle a... le, le, le lien pour euh, la visio, ok. Je comprends mieux. Voilà. Et, euh, et donc on a euh, euh, euh, fait la réunion avec les équipes pédagogiques et administratives euh, la semaine dernière. Euh, ils ont validé la convention et donc on est parti là pour faire le programme pédagogique euh, et euh, sélectionner les, les personnes qui viendront interagir à l'école. D'accord, très bien. Bon, bah. <rire> Comme je suis en arrêt depuis pas mal de, de semaines, donc c'est pour ça que j'ai raté euh, certaines choses. Mm -hmm. Mais bon, voilà, enfin, moi, voilà je, moi, moi, notre but voilà, c'était de rechercher bah, bah, des partenaires, enfin, des, des projets euh, ce, sur lesquels on peut se greffer ben, pour euh, apporter euh, notre, euh, ben, notre savoir-faire, parce que nous, euh, on a dans le lycée, on a pas mal de, de spécialités. Hein. Euh, on va du bois, des matières, enfin de, de, du bois au, au métier de la mode, l'usinage, euh, la maintenance. Voilà, on a, un on a pas mal de, de spécialités qui peuvent, je pense, apporter quelque chose. Super, ben, c'était bien l'idée de, de Marie-Christine de vous impliquer là-dedans, de dire qu'elle peut faire des fauteuils roulants complets euh, dans ce lycée et, euh, et que ça, ça motiverait énormément les étudiants de, de bosser sur euh, des projets qui font sens et aussi de rencontrer ben, des, des, une réalité terrain qui, sur laquelle ils peuvent vraiment agir, ce qu'ils sont en train d'apprendre, ça a vraiment euh, une utilité pour quelqu'un. Oui. Je pense que ça les touchera beaucoup, en tout cas on espère que euh, ils vont se saisir de ce projet et euh, l'utiliser pour euh, euh, se dépasser eux-mêmes. On espère, oui. <rire> une question, Justine euh, Moi, je n'ai pas posé une question, mais je vais peut-être faire un retour euh, sur la semaine qu'on est en train de finaliser, de finir demain à l'ADAPI 69. Euh, euh, c'est quand même une semaine ça fait un petit bout de temps qu'on prépare avec Cécile et euh, c'est la première fois qu'à l'ADAPI 69 on organise ce type de semaine sur le numérique et aussi loin je dirais sur le numérique et je dois dire que c'est plutôt euh, les retours sont très très satisfaisants et euh, chaque, participa chaque participant qui soit en situation de handicap ou non d'ailleurs euh, nous demande à chaque fois euh, bah, c'est quand le prochain voilà il n'y a pas plus compliqué pour savoir que tout le monde est satisfait. Donc je pense qu'avec Autonabi, on va, on va poursuivre l'aventure du numérique. Et c'est vrai que les personnes sont vraiment ravies que ce soit de pouvoir faire de l'informatique sur ordinateur ou de repartir avec leur création. C'est vraiment des moments très satisfaisants, je pense, pour ces personnes et aussi pour leurs éducateurs, du coup qui découvrent en même temps les mêmes choses. Donc voilà. Je voulais quand même remercier Autonabi parce que c'est un, un très bel événement qu'on... On a mis en place cette semaine. Voilà. Pas de questions, je commence à, <rire> à avoir pas mal d'informations sur les Human -là et les ouais, c'est. Mais on vous encourage à venir au FABLAM pour vraiment comprendre concrètement ce que c'est ce que et de, bah, de, de faire vous-même, euh, de, de constituer votre petite équipe euh, euh, de, de, avec, euh, avec la, les personnes concernées qui, qui voudraient faire une aide technique et de venir euh, euh, bah construire avec elles et puis vous verrez que c'est vraiment ludique et, euh, et satisfaisant de voir ces, ces objets qui se matérialisent très rapidement euh, en quelques séances sous vos yeux et toujours euh, accepter euh, bah, qu'il faut refaire jusqu'à ce qu'on soit pleinement satisfait et qu'on a le droit à l'erreur et que c'est comme ça qu'on apprend et, euh, et comme nous tous ben on, le Fab Lab permet de prototyper par itération jusqu'à ce qu'on ben on soit vraiment content de, de ce qu'on a fait, voire qu'on le partage avec d'autres, euh, nos créations C'est ouvert comme pour pour venir visiter, ça, ça se passe comment Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous ou euh... Donc, les, oui, en général, bon, la, la période est, est particulière, mais les fab Labs en général, sont portes ouvertes. Vous pouvez venir euh, aux horaires d'ouverture, voir euh, qu'est-ce qu'il y a dedans, rencontrer les, les personnes. Il y a toujours une personne, en général, pour vous euh, faire le tour, la visite des machines, vous expliquer mmh. comment ça fonctionne. Euh, des membres avec qui ben, se poser, prendre un café euh, papoter, se rencontrer, et puis au fur et à mesure qu'on a une idée, ben, on, on peut euh, venir euh, utiliser les machines, se former, et euh, faire ses premiers prototypes, ses premiers tests. Euh, le Fab Lab du Tactilab euh, à la Miette, il est, euh, il est ouvert à tous, à partir de septembre, normalement, on, on, on se rapporte ouverte aux horaires d'ouverture. Euh, et le, voilà, le but de la permanence, c'est qu'on soit là pour vous accueillir. C'est vraiment notre rôle. Il euh, y a des fablam comme je disais à vos collègues, à la Tour du Pin, qui euh, s'appelle l'usine, qui est, euh, est peut-être plus près et plus pratique pour vous, avec qui ben, on, on, est, on va... Je l'ai rencontré là dans une ou deux semaines, euh, pour voir comment on peut euh, ben, euh, faire des adhésions mutuelles et euh, s'entraider sur... Euh, ben, toutes des questions santé et handicap. Donc, les, euh, on est euh, différentes associations à se fédérer autour de Lyon et du, de la région Rhône-Alpes euh, pour faire des, du suivi de, de projets autour de la santé et du handicap. Euh, donc, vraiment, on a une belle région qui se fédère bien euh, au niveau des Fab Labs, des tiers-lieux et euh, de toutes maisons associatives qui souhaitent euh, ben, avancer euh, tous ensemble euh, dans la bonne direction. En, en économisant nos forces aussi, parce que c'est beaucoup de travail, donc autant mutualiser et rendre libre et accessible toutes ces informations. Donc voilà, il y a différentes sortes de Fab Labs qui peuvent être plus, plus uh, co-working space, uh, c'est aussi des espaces pour des, des startups, uh, pour se développer, faire des prototypes, uh, pour des inventeurs, pour des familles, pour des enfants. Uh, voilà C'est vraiment un espace très transversal, où on rencontre une grande diversité de personnes, euh, une grande diversité de projets, que ce soit, soit artistique, euh, technique, euh, purement, euh, purement expérimental. Euh, C'est vraiment des, des espaces de mutualisation de ressources euh, techniques, tant euh, d'expertise humaine que euh, de machines, d'outils. Euh, donc, euh, ça va du bricolage très classique, euh, de, de l'atelier d'électronique à bah, toutes ces, ces machines de fabrication numérique. Euh, donc plus ou moins, plus ou moins évolué. Par exemple, à l'usine, ils ont une une imprimante 3D euh, très grande dimension. Euh, la euh, miette euh, tactile, on a les, les outils classiques qui sont bah, impression 3D, découpage laser. On a une assez grande découpeuse laser, euh, découpeuse vinyle. Donc ça, c'est plus pour faire des, des autocollants et des, des, des t-shirts. Euh, il y a une brodeuse électronique voilà et puis euh, euh, ben, en fonction des, des besoins on va chercher dans les écoles d'ingénieurs le, à l'université euh, d'autres ressources s'il y a besoin ou euh, des lycées techniques où on sera peut-être très content de vous mettre en relation avec des porteurs de projets qui ont euh, des besoins d'usinage de, de, de soudure industrielle de, euh, de chaudronnerie euh, d'électricité un petit peu un petit peu plus technique. En tout cas, je pense que c'est un, un, un beau challenge, en tout cas, de, euh, de travailler avec les écoles euh, euh, professionnelles et lycées professionnels et techniques. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions Voilà, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous. Euh, donc, j'ai partagé au tout début le contact de Autonabi. Euh, si euh, N'hésitez pas à aller sur le site de My Human Kit pour voir toute l'étendue de ce qui a été fait depuis de, euh, quasiment dix ans. C'est ça, Charlie. Euh, énormément, de, énormément de projets, énormément de ressources. C'est toujours en évolution pour rendre les contenus toujours plus accessibles et pratiques d'utilisation et de permettre la documentation partagée, euh, que tout le monde puisse participer à cette documentation et enrichir ce qui est partagé comme projet développé. Oui, bon, on sera content de venir vous voir à Lyon aussi. Là, on a oui. fait une visio, mais la prochaine fois, on se déplace. <rire> ça. Merci. A bientôt. Merci, Cécile, et merci à la DAPI et le collab. À bientôt. À bientôt.